Vendredi 16 et samedi 17 avril, il y aura un événement exceptionnel sur le fond et sur la forme. Sur le fond, euh, je pense je pense que vous n'avez jamais assisté à un workshop de deux jours où notre seul focus, c'est de vous aider, vous coach, à démarrer votre activité en tant que coach haut de gamme. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que si vous avez déjà vendu du coaching à l'heure ou euh, que vous démarrez de zéro, si vous n'avez jamais fait... De vente de coaching packagé premium à 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, peut-être même 10 000 euros. Ce workshop là vous enseignera sur deux jours comment faire. Donc je vous ai dit que sur le fond ça allait être assez euh, inédit parce que c'est pas le genre de choses que vous apprenez dans une école de coaching par exemple, mais sur la forme aussi. Sur la forme pourquoi Parce que c'est un événement qu'on a décidé de rendre hybride. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront en présentiel et à des gens qui seront en distanciel Et on a voulu limiter à 20 le nombre maximum de personnes pour qu'on puisse vraiment prendre soin de vous. Alors qu'est-ce qu'on va faire durant euh, ces deux jours euh, La première demi-journée, on va passer en revue votre offre. Si vous venez avec une idée, on va l'affiner, la rendre premium, la rendre irrésistible de sorte que quand le bon prospect voit votre offre, il ne peut pas ne pas acheter ou du moins il a de très bonnes raisons de ne pas acheter. Votre offre, elle est tellement adaptée à votre marché, à votre cible, que vous allez facilement vendre. Tant que votre offre n'est pas bonne, vous pouvez faire tout le marketing que vous voulez, vous, vous pouvez être un bon euh, commercial, ça ne servira à rien. Donc, on vous aidera à trouver une offre, à trouver la bonne cible, la bonne thématique et tout ça, on le fera ensemble de, durant la première demi-journée. La deuxième demi-journée, on verra comment aborder des prospects en ligne. Où est-ce qu'on doit les trouver Qu'est-ce qu'on doit leur dire Comment créer une conversation avec des inconnus qu'on ne connaît de nulle part pour créer cette opportunité de travailler potentiellement avec ces gens-là Donc, on, on apprendra deux méthodes de vente, notamment l'expérience de coaching et l'appel stratégique. Troisième demi-journée, on verra justement eh ben, comment vendre au téléphone, comment vendre en étant vous-même de manière euh, naturelle Comment vous pouvez juste utiliser qui vous êtes en tant que coach, mais adapter une méthode de vente qui va vous permettre de convaincre, de persuader votre client de travailler avec vous de la même manière que en tant que coach vous faisiez, vous faites preuve de, de conviction et de persuasion pour aider votre client à passer à l'action. C'est-à-dire, c'est-à-dire évidemment avec écoute et avec questionnement. Et c'est cette même méthodologie qu'on va pouvoir utiliser pour vendre de manière éthique. Et la dernière demi-journée, ce sera le moment de créer un plan d'action pour les 30 prochains jours, pour pouvoir attirer ce premier client durant les 30 prochains jours. Et en tout cas, ça va être ma mission, ça va être cette ambition qu'on a pour vous durant les 30 jours qui suivent ce workshop, de trouver votre premier client gamme. Donc, si ce programme vous intéresse, euh, vous allez pouvoir euh, en dessous de cette vidéo choisir le billet euh, soit en présentiel, soit euh, en distanciel. Quelques euh, infos, si vous jamais vous prenez en présentiel et que c'est annulé pour x raisons, notamment bah, pour des raisons euh, sanitaires, vous aurez deux possibilités. On vous posera pas de questions, évidemment, hein, l'événement est annulé. On vous rembourse si c'est ce que vous souhaitez ou sinon on, va, on peut convertir votre billet en distanciel. Vous avez bloqué vos deux jours, bah, on sait pas combien de temps la crise va durer, mais vous n'allez pas attendre et procrastiner votre formation. Donc, vous pourrez convertir ce billet euh, sans frais supplémentaires en distanciel et comme ça, vous pourrez suivre le même programme et on fera tout à distance. Si euh, jamais vous êtes euh, en distanciel et que euh, vous en fait, on a décidé de faire une garantie. Je ne sais pas si c'est euh, ce qui peut vous aider à vous décider ou pas, mais euh, si ça peut vous aider à vous décider, voici ce qu'on vous propose. D'ailleurs, en présentiel ou en distanciel, c'est à la fin du premier jour, de la première journée. Vous dites, c'était intéressant, mais ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas envie de venir le deuxième jour. Et bon, vous savez qu'on a une garantie, c'est satisfait ou remboursé. À la fin de la première journée, si vous n'êtes pas satisfait ou pour X raison vous ne voulez pas revenir le lendemain, vous nous envoyez un email sans vous justifier et on vous rembourse parce qu'on est tellement sûr et certain que cet événement, ce workshop va vous, euh, va vous sublimer, va vous aider, va vous encourager, qu'on s'est dit qu'on ne prendra pas trop de risques en vous proposant cette garantie. Je serai euh, la personne principale euh, qui va vous servir durant ce workshop. Mais vous êtes 20 et comme... Euh, on est dans une démarche haut de gamme, et ben vous imaginez bien qu'on sera aussi une équipe pour vous servir. Donc, euh, on sera moi, Marélie, ma directrice opérationnelle et d'autres coachs à votre service pour vous aider. On va aussi créer des petits groupes de discussion. Il y aura aussi un groupe WhatsApp pour que vous puissiez continuer durant ces, les 30 jours qui vont suivre pour continuer à vous encourager. Bref, on a créé tout ce, cet écosystème pour vous aider à faire cette première vente de Coaching haut de gamme, parce qu'une fois que vous avez fait cette première vente, vous pouvez en faire une deuxième. Vous pouvez en faire une troisième, vous pouvez en faire une quatrième. Une fois que vous avez acquis cette méthodologie et que vous êtes dans cet état d'esprit, il eh n'y ben, a plus rien qui vous arrête. Si vous avez déjà vendu à 1005, vous pouvez vendre à 2000. Si vous pouvez vendre à 3000, vous pouvez vendre à 5000. Si vous avez eu un client, vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça que vous allez vivre de votre passion en 2021. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite et on mettra tout en œuvre pour vous aider durant ces deux jours. Donc, vous l'avez compris, il y a 20 places seulement disponibles. Au moment là où je fais cette vidéo, il y a déjà 4 places qui sont prises. Donc, il n'y a plus que 16 places. Donc, en fonction de quand vous regardez, bah, inscrivez-vous le plus rapidement possible parce que euh, voilà, les places sont limitées. On veut passer un moment de qualité avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous le 16 et 17 avril et hâte de vous servir